Yo Bon, bah encore une nouvelle petite vidéo, parce que j'ai d'autres trucs à, à dire à ceux qui sont intéressés, donc euh, on y va. Déjà, je voulais vous dire qu'en fait, bah, j'ai fait des petites emplettes grâce à Tipeee. Euh, là, euh, la vidéo que, que vous êtes en train de regarder, bah, je la filme avec un nouvel objectif que j'ai acheté euh, il y a trois jours. C'est un objectif 50 mm de, de Canon, et ça me permet d'avoir des plans de ce type-là, assez serrés, et, euh, et avoir un rendu euh, assez cool et euh, je pense que donc, je vais m'en servir pour des, des plans serrés dans Partoche sûrement dans les score aussi du coup parce que bah, je suis assez proche de la caméra en général quand je tourne les score et puis bah, pour les, les compos quand je fais des vidéos euh, où je joue, je fais des covers, des trucs comme ça bah, je pense que je peux avoir des, des plans euh, super cool avec un objectif de ce type là donc euh, ça c'est très très bien j'ai aussi acheté un nouveau micro pour... Euh, comme ça donc c'est un beta 57 de chez Chur sure, Chour sure, je sais pas trop et qui me permettra d'enregistrer donc euh, de la trompette puisque actuellement euh, avec le, le statique que j'ai ici euh, que vous voyez pas hein, mais qui, qui sert à enregistrer le son maintenant et eh ben le son franchement c'est pas c'est pas ça pour la trompette il faut un dynamique et j'en ai un et franchement je l'ai testé le son me va, franchement je suis satisfait, donc euh, ça c'est cool, je vais pouvoir enfin faire des sons un peu mieux à la trompette donc je parle du son, hein, la prise de son évidemment, parce que moi je suis toujours une merde à la trompette, ça ça changera pas donc euh, du coup le son sera toujours pourri à ce niveau là, il faudra plus de temps pour euh, résoudre ce problème là mais en tout cas, niveau prise de son, on aura quelque chose de bien, j'ai pu le tester Vraiment, c'est cool Oui, j'ai pu le tester parce que j'ai euh, participé à une reprise d'une chaîne YouTube où je vous en dis pas plus, je la partagerai sur Facebook et Twitter évidemment quand ça sortira. Et, euh, et bon, j'espère que, que ça rendra bien du coup, parce que moi je suis toujours pas expert en trompette. Mais en tout cas, ça me permettra d'avoir un joli son et je suis content. Oui, j'ai aussi acheté une, une télécommande Canon pour mettre au point euh, facilement parce que vous avez vu, il y a pas mal de vidéos où je suis flou. La télécommande m'aidera... à à corriger ce problème. Donc, comme je vous ai dit, c'est grâce à Tipeee hein, que j'ai réalisé ces achats-là. Euh, j'ai dit sur ma page que ça me servait entre autres à acheter du matériel vidéo pour les vidéos, pour la chaîne, mais aussi et surtout, en fait, du matériel audio, plus pour mon projet de composition. Et, euh, et donc là, le micro en fait partie, parce que si, à terme, je peux utiliser euh, mes propres instruments, donc corps et trompette, pour enregistrer des compositions, et eh putain, ça sera bien, quoi. Je serai assez fier de ça. Donc, le micro euh, en fait partie. Plus tard, j'achèterai sûrement des, des enceintes, de monitoring, d'une euh, carte son un peu, plus, euh, un peu plus stylée que celle que j'ai maintenant et des banques de son, d'instruments virtuels. Euh, tout ça, ça viendra euh, à terme et donc, euh, donc Tipeee m'aide à faire ça. Du coup, bah, j'en profite pour remercier encore une fois tous les tipeurs qui m'ont permis, euh, qui qui permis de réaliser ces achats-là. Euh, merci à vous, vous êtes euh, 15 ou 16 je crois, enfin vous êtes tout simplement géniaux et merci encore. Euh, du coup je me sens un peu comme une merde parce que c'est vrai que euh, je crois que je suis complètement à la ramasse au niveau des contreparties donc je crois que ce que je vais faire bientôt là c'est je vais envoyer un mail avec euh, 3-4 scripts de partoche comme... Euh c'est enfin, une des contreparties euh, disponibles, donc euh, voilà. Comme ça ça me permettra d'être à jour on va dire. Et euh, il me semble qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui ont demandé les génériques ou des musiques ou des trucs comme ça, mais bon dans le doute je vous filerai peut-être des trucs. Donc je suis totalement pas dans le respect de ce qui est marqué en contrepartie sur la page, mais au final on s'en fout, c est, c est, on sait très bien que le respect n'existe plus de toute façon. En tout cas je tenais à vous remercier. Euh, pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est Tipeee, alors déjà euh, c'est assez étrange parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais donc je rappelle que je suis sur ce site, c'est un site qui permet en fait aux gens qui sont intéressés par euh, un contenu euh, qui est fait sur, sur internet de, de soutenir financièrement en donnant un petit don, un petit pourboire euh, de 1€, à, de 1 euro à, à tout ce que vous voulez. Quoi. donc Je suis sur Tipeee, j'ai une page, où vous pouvez faire des dons si, vous, si ça vous intéresse, hein, je, je sais pas. Euh, vous avez vu là des exemples d'achats de, que je peux réaliser grâce à ça et donc euh, c'est bien. Sachez que je n'achète pas de grec avec l'argent de YouTube, ou avec la musique qui m'intéresse, putain. Bref, cette vidéo donc je l'ai faite aussi pour vous tenir au courant un peu des projets euh, en cours. Si vous avez vu la dernière annonce, euh, je vous avais dit que je profiterais de l'été pour euh, avancer le maximum de choses. Pour l'instant, je suis satisfait de ce que je fais. Euh, je me suis bougé le cul aujourd'hui pour tourner cette vidéo et pour vous annoncer un peu ce que je vais ce que je vais faire par la suite. Alors pour l'instant j'ai terminé totalement l'épisode 24 de Partoche. Vous savez peut-être pas, donc si vous n'avez pas vu la, la précédente annonce, mais en gros j'avais l'espoir de la passer à la Japan Expo, donc euh, c'est pour ça que je l'avais rushé cet épisode-là, le 24, avant de finir le 23. Euh, du, coup, euh, du coup il est fini, mais euh, bon, là, si je le laisse en privé, évidemment, je vais pas le sortir maintenant. Euh, voilà. Je. Du coup je me suis remis à, au montage de l'épisode 23 de Partoche, j'ai enfin pu enregistrer la voix off, donc euh, maintenant bah voilà, c'est la dernière ligne droite, je vais tout, tout finir le montage et il sera prêt, mais là encore je vais pas le sortir puisque en fait je préfère sortir tout ça à la rentrée quand les gens seront revenus de vacances, parce que je pense qu'il y aura la moitié des, des personnes qui verront pas ce que je sortirai pendant ces vacances-là. Euh, s'il y en a des gens, bah, ils verront là cette vidéo, donc du coup eux ils seront au courant, donc voilà, tant, tant mieux pour vous, vous êtes des vraos. Mais sinon voilà, donc l'épisode 23 est en route, euh, j'en suis très content encore une fois, je, je, je pense que ça va être un de mes préférés, puisque vraiment le. J'analyse une bande ori... une bande originale de film, une BO qui est putain de bonne, et je vous jure c'est une de mes préférées. Donc je le dirai dans l'épisode, vous verrez bien, mais euh, je... Voilà, elle n'est pas forcément. elle est pas connue, hein, donc, clairement je pense que vous ne l'avez pas du tout en tête. Mais j'espère que je vais vous la faire découvrir et que je vais vous la faire apprécier parce que... Ah putain, elle est trop bien. Bon bref, on y va, on continue. Je prévois aussi de faire des LED scores pendant les vacances, donc j'ai pas encore tourné de LED score mais ça va venir euh, entre juillet et août. voilà Autre chose que j'ai fait, et eh ben, c'est une, euh, une composition. Alors j'ai terminé de composer quelque chose, un petit morceau de 2 minutes, mais euh, le challenge ça va être de le jouer moi-même. Parce que ça va être un morceau pour 5. 5 instruments, voilà, tous des cuivres, parce que c'est <rire> Tilou qui vous parle, hein. c'est pas quelqu'un d'autre, donc euh, des cuivres évidemment, c'est-à-dire deux trompettes et deux corps et un tuba. Oui, le tuba, alors donc ce sera pas moi euh, qui le jouera, euh, normalement c'est un pote à moi, dédicace chouchou voilà, vous le verrez en vidéo normalement. Et euh, c'est un challenge, puisque déjà quand je joue un seul de ces instruments, genre le corps seul ou le, la trompette seul, ça ressemble pas à grand-chose, c'est moche, c'est c'est pas juste, enfin bref, c'est une note qui est complètement, complètement voilà. Trompette 1 qui va foirer, en dessous il y aura une trompette 2 qui va foirer, en dessous il y aura le corps 1 qui va foirer, et le corps 2 qui va foirer. Mon ami normalement il se démerde au tuba bas, donc la basse sera bien normalement, mais voilà. Non, je flippe un peu, mais j'espère que je vais bien réussir à jouer ce truc. En fait, mon but ça a été aussi de, non seulement de faire un truc que je pourrais jouer moi-même, donc entièrement avec des sons d'instruments réels et pas virtuels, mais aussi d'appliquer un peu tout ce que j'ai appris niveau musique ces derniers mois, genre niveau harmonie et niveau écriture aussi. Donc euh, voilà, j'espère que ça rendra bien, enfin moi j'aime bien, j'en suis assez content, donc j'espère que ça sera bien tout simplement, j'espère que le mixage sera bien et compagnie. Bon bref, d'ailleurs la partition qu'il y a là, c'est la partition de cette compo, voilà. On voit rien parce que c'est flou, mais bon, on voilà. Ah oui, du coup, alors, donc, euh, ouais, alors j'ai aussi préparé un autre truc. Est-ce que vous vous rappelez Je pense que oui. De ma partoche sur Nicki Minaj, je pense que là, c'est une grosse majorité des gens qui l'ont vu. Euh, vous avez peut-être pas tous compris, donc je vous l'explique, mais en fait, ça sera pas un épisode de partoche. Euh, je l'ai mis en scène en tant que partoche, puisque bah, c'était le 1er avril, donc je voulais faire une petite blague très drôle, parce que je suis un être très très drôle de base, et donc euh, ça va changer, euh, ça va changer à partir du moment où je sortirai un épisode 2. Alors le délire c'est que analyser des, des, des musiques populaires et des trucs un peu chelous comme ça, je, je, bon, en fait j'ai pas envie que ça soit des partoches évidemment, partoches ça reste de l'analyse de musique symphonique ou on, on va dire un truc qu'on peut mettre facilement dans le même panier quoi. Là ça va être différent donc je veux créer une autre série de vidéos, il me fallait un titre, il me fallait tout ça, euh, grâce à Ben Tech de la chaîne Ted Boris. Et eh bien j'ai trouvé un titre, ça sera la note dans le potage, c'est très très drôle, ça signifie pas mal de choses aussi, et donc, donc cette émission viendra, euh, donc pareil à la rentrée, enfin quand j'aurai fait l'épisode, je sais pas quoi, donc tout ça pour vous dire que j'ai écrit l'épisode 2, je vous dis pas le sujet, ça va être plus marrant euh, d'avoir la, la surprise, et donc ça aussi c'est en préparation, j'ai deux collaborations qui sont en cours aussi, en termes de vidéos, avec des gens que je pense vous connaissez, euh, je vous dis pas évidemment, euh, faire la base quoi. Alors en fait je profite de cette vidéo aussi avant tout, mine de rien, pour vous parler de la Néocast. Oui, je vous reparle de la Néocast parce que, en fait, alors euh, bon déjà, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça m'étonnerait que vous, en, vous soyez passé à côté parce que sincèrement on en parle assez souvent sur les réseaux sociaux, etc, sur Youtube. Mais je refais le topo évidemment. Donc la Néocast était une convention, la première édition a eu lieu en mai dernier, à Strasbourg c'était organisé par deux étudiants qui ont fait un taf de malade pour faire une convention où tout le monde a kiffé aller, voilà, euh, dont moi, évidemment, c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment génial parce que, bref, en fait, tout simplement parce que les invités qui ont été rassemblés là-bas, c'est que des gens que moi, personnellement, je connaissais et que j'appréciais, et puis bah, ça m'a bon, ça permis de rencontrer certains d'entre vous, et ça m'a permis aussi de faire une conférence avec Vlad Tapas je, moi, le sujet m'avait vraiment intéressé sur cette conférence et bon, bref, le truc, c'est que Rien que ces conférences, elles ont été filmées par quatre caméras de ouf, on aurait dit qu'on passait à la télé, tu sais. Le décor était génial, la salle était cool, on avait de la bouffe, nos hôtels étaient payés, notre transport était payé, ben bref, on a été reçus comme des empereurs. Euh, c'est vrai que j'avais pas fait de retour de vidéo de retour à la Neocast, et c'est dommage. Donc j'ai pas, pas pu cracher mon amour euh, aux, aux organisateurs, et, euh, et euh, j'ai pas pu vous raconter que vraiment c'est euh, the place to be, on va dire. Donc, tout ça pour vous dire que la Neocast, euh, se remet en selle et organise en, en janvier prochain une deuxième édition. Donc, là, leur, leur délire, c'est pas de faire une convention, genre avec des stands et des machins et des, des fils d'attente ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de faire un, une sorte de, euh, de journée conférence et que des conférences. L'idée, c'est que les gens arrivent et euh, achètent des tickets pour assister à telle ou telle conférence. Et, euh, et voilà, Et euh, ça va être assez ça va être posé, ça va être cool je pense, vraiment vraiment cool parce qu'en fait les, les, les invités qui ont été à la première édition de la casse ont proposé des, des, des choses vraiment intéressantes. J'ai pas pu assister à tout et heureusement ça sera rediffusé en, en vidéo euh, bientôt j'espère. Tout ça pour vous dire que putain ma vidéo est très longue, Alors, je veux toujours faire des vidéos courtes mais j'arrive pas. Bon bref, si comme moi vous aimez vraiment internet, vous aimez vraiment les vidéastes euh, sur Youtube, et si vous voulez voir ce genre de choses, voir ce que les vidéastes peuvent vous proposer euh, IRL, quoi, et bah vraiment, euh, songez à faire un petit don, euh, même un euro, et bah ça fera la différence, parce que vous pouvez être assez nombreux à regarder cette vidéo, si chacun, si chaque personne qui peut faire un petit geste, bah, le fait, euh, bah, l'event euh, se réalisera et euh, on a tous qu'une envie, c'est qu'il se réalise. Quand je dis on, c'est nous, bah, les, les, les, enfin, les vidéastes. Quoi. Un événement comme ça, ça coûte extrêmement cher, tout est bien fait sur leur page Ulule, donc je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, de regarder le lien, euh, le lien de, de leur Ulule et puis bah, de voir si vous pouvez faire un petit, un petit quelque chose. Évidemment, il y a des contreparties, si vous participez, vous aurez des accès aux conférences, etc. Donc c'est trop cool euh, voilà, songez-y, ça me fera vraiment plaisir pour eux, moi c'est quelque chose que je soutiens parce que ça a été la meilleure convention de l'année à laquelle j'ai assisté. En fait, bon, j'ai commencé les conventions cette année d'ailleurs, et parmi celles que j'ai réalisées, même si elles étaient toutes franchement cool, bah putain, la Neocast, euh, je crois que c'est pour l'instant inégalable. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour, je vous fais plein de bisous, parce que je vous kiffe, sincèrement, je ne le dis pas assez en vidéo, mais euh, en tout cas, ceux qui, qui commentent une vidéo, c'est que du bonheur à chaque fois. Euh, je constate que ceux qui commentent apprécient vraiment ce que je propose sur la, sur la chaîne, donc ben, moi c'est parfait. Enfin, je veux dire, je suis vraiment content de vous intéresser à la musique euh, symphonique, si vous ne l'êtes pas déjà évidemment. Euh, moi je vais continuer sur cette lancée, comme vous l'avez vu j'ai plein de projets en, en préparation, j'espère vous retrouver nombreux à la rentrée, sincèrement. En tout cas, pour ceux qui ont des vacances, et eh ben profitez-en, vraiment, Enfin genre c'est cliché de dire ça, mais profitez de chaque jour, c'est ce que j'essaye de faire là maintenant pendant les, pendant les vacances. D'être productif chaque jour. Bah vous, si vous n'êtes pas productif, en tout cas, amusez-vous, c'est le principe. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de vacances, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que travailler en été, c'est chaud. Euh, je vous fais donc, du coup, encore plus de bisous. Voilà. À bientôt.